Image rare d'un pays méconnu, image précieuse de la vie des Saoudiennes, de ces femmes qui, silencieusement, secrètement et courageusement, se battent pour leurs droits. Elles ne veulent plus être bannies de la vie publique et se révoltent contre la restriction de leur liberté. Elles aspirent à sortir de l'ombre des hommes. Même à Jeddah, sur la mer Rouge, la ville la plus libérale du pays, on enferme les femmes saoudiennes dans un carcan d'interdit. Elles ne peuvent sortir de chez elles sans la traditionnelle Abaya, qui les couvre de la tête aux pieds. Elles n'ont pas le droit de conduire, et il leur faut l'accord de leur tuteur masculin pour voyager, travailler ou étudier. Mais derrière le voile, la frustration grandit. De plus en plus de femmes empruntent des voies nouvelles et s'opposent au dogme des fondamentalistes, un défi pour ce royaume ultra-conservateur. Elles repoussent les limites du système et contestent même la ségrégation des sexes imposée au nom de la religion. En 2015, les Saoudiennes ont non seulement pu voter pour la première fois aux élections municipales, mais aussi poser leur candidature. Ne pouvant s'adresser directement aux hommes, Certaines candidates ont utilisé des comédiens comme porte-parole. Raja F.C., conseillère en communication et activiste des droits sociaux, est l'une des deux femmes élues au conseil municipal de Jeddah. Dès la première réunion, des conflits ont éclaté. Tous les hommes n'étaient pas prêts à s'asseoir à la même table qu'elle. Raja F.C. a refusé de prendre place derrière une cloison. Elle a reçu des menaces de mort de conservateurs ultra-religieux. Certains prétendent que les femmes élues au conseil municipal ne sont pas assez matures pour assumer des fonctions politiques. Les hommes le sont-ils donc tous Nous sommes face à des hommes extrêmement conservateurs, pour qui notre participation à la vie publique est une menace pour la sacro-sainte cohésion de la société et les relations entre l'homme et Dieu ou au sein de la famille. Ils prétendent protéger les femmes en les excluant, en les tenant à l'écart de leur monde et en les voilant. En réalité, ce type de protection étouffe toute volonté individuelle. Bien plus qu'une protection, c'est un blocus. Nous devons nous assurer que de plus en plus de femmes participent à la vie publique, qu'elles occupent des postes clés dans les institutions gouvernementales. Nous devons préparer le terrain en coopérant, en élevant la voix, en faisant du lobbying. Quand ce sera admis par la société, les décisions politiques suivront et changeront elles aussi. Mais le préalable absolu à toute vie politique nouvelle, c'est de faire en sorte que la société reconnaisse et admette nos besoins et nos revendications de femmes modernes. Les mentalités évolueront à mesure que les femmes intégreront le monde du travail. Et ainsi, le gouvernement n'aura pas d'autre choix que d'engager une libéralisation politique. Mais il ne pourra appliquer aucune réforme tant que la majorité de la société les refusera. Ces deux femmes ont réussi en dépit des résistances de la société. Après des études à l'étranger, Fatima Mosali, et Marwa Obeid ont créé une société de conseil en entreprise qui enregistre aujourd'hui des bénéfices. Tout a commencé il y a dix ans. A l'époque, la population croissante ne peut plus compter sur de confortables postes dans la fonction publique. Et l'épuisement programmé des puits de pétrole contraint l'État à adopter une nouvelle politique économique. Il lance alors un plan de formation également ouvert aux femmes. Mais chaque matin, les Saoudiennes sont face à un premier obstacle. Comment aller travailler quand on n'a pas le droit de conduire qu'il n'y a pas de transport en commun. Fatima et Marwa partagent un service de taxi très coûteux avec leur famille. Un gros investissement logistique qui impose une proximité immédiate avec un homme étranger, paradoxal dans le pays de la ségrégation des sexes. Pour nous, femmes d'affaires, l'obstacle numéro un au quotidien c'est la question du transport. Oui, le chauffeur, c'est vraiment un problème. Tu te souviens du jour où on avait une réunion et où aucune d'entre nous ne trouvait un chauffeur Et quand nous en trouvons un, la voiture n'est souvent pas assez grande pour transporter tout notre matériel. C'est toujours pareil. Et avec un chauffeur permanent, un autre problème se pose. Il faut le loger. Et régulièrement, quand vous avez besoin de lui en urgence, il n'est pas là. Il a juste laissé les clés de la voiture. Et à nouveau, vous ne pouvez pas aller à votre réunion. C'est complètement surréaliste, une histoire à dormir debout. On peut tout faire à part conduire. Le seul avantage, c'est que les femmes saoudiennes ont dû apprendre à être plus intelligentes et à penser plus vite à cause de tous ces... ces obstacles. Nous, les femmes, nous parvenons toujours à trouver une solution. Nous sommes plus inventives, car nous avons dû apprendre à contourner les obstacles. Même les conservateurs sont épatés par nos idées tombées du ciel. La révolution silencieuse a commencé dans les centres commerciaux et leurs boutiques de sous-vêtements. Car longtemps, la lingerie elle-même ne pouvait être vendue que par des hommes. Mais suite à des protestations de plus en plus vives, on trouve des femmes derrière le comptoir, conduites le plus souvent par un parent de sexe masculin sur leur lieu de travail. « Dans la société saoudienne, une femme qui vend dans un commerce aura toujours mauvaise réputation. Vous devez justifier le moindre retard après le travail, et on vous soupçonne de je ne sais trop quoi. Avant, il fallait un homme pour vous protéger et qui prenne la parole pour vous. Maintenant, je peux prendre les choses en main, mais ce n'est pas toujours évident. Un jour, un client m'a demandé des grandes tailles. Visiblement, sa femme était obèse. Il est revenu plus tard, il a voulu voir les maillots de bain. Et voilà qu'il me demande ma taille à moi. Et c'est sans parler des tracasseries de la police religieuse. Elle porte en général sur notre aspect extérieur, notre look qui pourrait attirer le regard des hommes. Des agents de police ont arrêté notre agent d'entretien parce qu'il travaillait dans notre magasin exclusivement féminin. Ils nous ont dit que la présence de cet employé nous imposait de porter le voile légal. Il nous disait « repentez-vous, craignez Dieu ». Ces remontrances en public relèvent de la diffamation. Mais à qui nous plaindre C'était très gênant cet incident, avec l'arrivée de la police et l'arrestation de l'employé, sous prétexte qu'il y avait là un cas de mixité en isolement. L'agent de police répétait qu'il avait vu un autre agent d'entretien s'enfuir. Et en effet, l'un d'eux s'est enfui, il avait peur. <rire> Nombre de Saoudiens sont scandalisés que de plus en plus de femmes travaillent en contact direct avec des hommes. Om Saif, la boulangère, fait figure de pionnière dans le vieux Jeddah. Mon père a tenu cette boulangerie pendant 80 ans. Il m'a transmis l'amour de son métier et à sa mort j'ai repris l'affaire, préférant que ce soit moi plutôt que quelqu'un d'autre. Même mes frères et sœurs ainsi que mes proches se demandaient ce que j'allais bien pouvoir faire dans cette boulangerie. Mais je ne me suis pas laissé décourager. Initialement, ma famille ne s'attendait pas à ce que je sache gérer le commerce. Je dis aux femmes qui aimeraient travailler qu'elles ne doivent pas avoir peur. Le plus important, c'est de surmonter sa peur et d'être passionnée par le métier qu'on désire exercer. La femme se doit d'être audacieuse. Elle doit avoir confiance en elle lors des transactions et des contacts avec les gens. Depuis mon entrée dans la vie active, j'ai senti un changement dans ma personnalité. Je me suis mise à réfléchir à ma vie. Qu'est-ce que je vais faire demain Que dois-je entreprendre « Désormais je prends mes décisions toute seule. Il m'arrive d'hésiter. Alors mon mari m'encourage et me dit que l'inactivité n'est pas bonne pour les femmes. J'ai incité mes filles à travailler et elles se sont lancées. L'une a ouvert une boutique d'équipement pour la maison, une autre une épicerie fine, une autre un restaurant et une autre une boutique d'antiquité. » Les femmes sont devenues plus audacieuses. Elles ont appris et elles sont devenues porteuses d'idées, contrairement à leur situation d'avant. Mais il leur faut du courage. Elles doivent agir, c'est-à-dire avoir confiance en elles. Après ses études de droit, Sofana Dalan s'est battue 13 ans pour que l'État saoudien lui donne l'autorisation d'exercer en tant qu'avocate. Elle a été l'une des premières femmes du pays à l'obtenir. Durant cette période, elle a créé une agence de placement pour créatifs. Aujourd'hui encore, elle s'engage pour la modernisation des lois religieuses. « La charia est souvent mal interprétée de nos jours. On s'arrête à des passages de versets que des gens ont sortis de leur contexte et qu'ils ont interprétés de manière à servir leurs propres intérêts, leurs propres délire. Ces gens se cachent derrière la charia pour prêcher et donner des leçons de morale. Le concept de tuteur, par exemple, est utilisé de manière complètement abusive. Être tuteur, ça signifie que vous avez la responsabilité de subvenir aux besoins des femmes. Pas que vous allez les contrôler et les mener à la baguette. Et ça vaut pour beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, ils disent que les femmes n'ont pas le droit de travailler. Eh bien, le premier modèle de femme était la première épouse du prophète Mahomet, Khadija. C'était une femme d'affaires très puissante. C'est elle qui l'avait demandé en mariage et elle l'a toujours soutenu financièrement. Alors, qui était le tuteur là Aujourd'hui, les érudits sont surtout des prédicateurs qui continuent d'enseigner cette interprétation archaïque des Écritures. Nous avons grand besoin de femmes juristes pour étudier les textes d'un œil neuf et les replacer dans le contexte actuel pour élaborer de nouvelles lois et lancer un débat à propos de ces lois. Car la discussion est le moteur du changement. Je ne crois pas en la révolution. Beaucoup de femmes de ma génération repoussent quotidiennement les limites. Mais notre conception de la liberté individuelle n'est pas la même que dans le monde occidental. J'ai l'impression que les femmes sont plutôt des marchandises là-bas. « Je porte mon abaya et je l'aime. Elle n'a rien d'opprimant pour moi. Ce qui est opprimant, à mon sens, c'est quand des gens, en Occident, veulent que j'ai l'apparence que les femmes doivent avoir selon eux. Pourquoi voulez-vous que je sois comme vous ?»« L'ère des femmes a commencé en Arabie Saoudite. » Les femmes conduisent le changement d'une manière particulière. Nous conduisons notre vie et le véhicule du changement, mais personne ne le voit. Car nous ne sommes pas à la place du conducteur, mais derrière. Nous donnons les instructions depuis la banquette arrière. Ici, le sport en public est interdit aux femmes et aux filles. Les écoles possèdent très peu de gymnases ce qui pose des problèmes de santé publique du fait du manque d'exercice. Les joueuses se contentent des rares terrains d'entraînement privés, comme ces jeunes recrues du Jedi United, le premier club de basket féminin du pays. C'est Lina AlMaïna, elle-même joueuse, qui a fondé le Jedi United. Si une partie d'entre nous décidait de jouer dans un lieu public, la police des mœurs tenterait de nous en empêcher. Et si notre tuteur le découvrait et qu'il était contre lui aussi, nous aurions des ennuis. C'est du machisme de ne pas vouloir donner de pouvoir aux femmes, mais le sport est un bon moyen de les rendre fortes. Petite pause, mais pas pour la détente. « On m'a beaucoup attaqué sur les réseaux sociaux, dans la presse, par téléphone, par message sur mon répondeur. C'était toujours des tentatives d'intimidation. <médicules> » On me disait que le basket menait à l'homosexualité, qu'il rendait les femmes immodestes, qu'elles ne s'habillaient pas correctement, qu'elles allaient quitter leur foyer, ne plus s'occuper de leurs enfants, et qu'avec tout ça, la société allait s'effondrer. On me disait aussi que nous détournions les femmes de leurs obligations religieuses, que le basket était immoral, que nous n'étions pas patriotes. Que nous n'aimions pas notre pays, que nous n'étions pas religieuses, que nous n'avions pas de sens communautaire, que nous étions américanisées et que nous étions venus corrompre les filles. C'est pareil qu'un match de foot, de basket ou de tennis même. Mais je sens qu'on est à un tournant avec la génération Twitter et Instagram par exemple elle représente 70 de notre population et c'est une génération très ouverte au monde la société saoudienne elle-même change beaucoup le wahhabisme une forme particulièrement rigoriste de l'islam est la religion d'état en Arabie Saoudite et il s'impose dans tous les domaines du quotidien. Tout Saoudien est tenu de prier cinq fois par jour au point que les institutions publiques, boutiques et restaurants ferment tous le temps de la prière. Les Saoudiens très pieux s'appuie également sur la religion d'État pour justifier l'interdiction faite aux femmes de conduire et de se montrer en public avec des hommes qui ne sont pas de leur famille. Pour l'instant, la monarchie saoudienne est encore assez riche pour acheter la loyauté de ses citoyens et étouffer leurs aspirations à plus de droits et de libertés individuelles en leur garantissant la gratuité de l'électricité et de l'eau, des salaires élevés pour les nombreux fonctionnaires et l'absence d'impôts sur le revenu. Parallèlement, l'État est très rigoriste. Les pendaisons se pratiquent toujours sur les places publiques et devant les mosquées. Et les divertissements publics, comme le cinéma, le théâtre ou les boîtes de nuit, sont interdits. Même dans la cité libérale de Jeddah. Il n'y a qu'à l'Al-Comedy Club que le peuple peut se défouler. Mais là encore, hommes et femmes sont séparés. Et les blagues sur la religion ou la dynastie royale sont tabous. L'autocensure est la meilleure protection contre des sanctions draconiennes. Il y a eu dernièrement des élections municipales. Cette année, les femmes ont eu non seulement le droit de voter, mais aussi d'être candidates. Et l'une d'entre elles a gagné. Il s'agit en l'occurrence de madame Raja Ivzi. Imaginez un peu si un débat avait lieu ici en Arabie Saoudite entre deux candidates concurrentes pour entrer au conseil municipal, la première dirait « Toi, tu dis que tu ne portes que des marques prestigieuses, mais en fait, tu achètes que des sous-marques. » Ce à quoi l'autre rétorquerait « Regarde plutôt ta ligne. Tu aurais besoin d'un conseil chirurgical plutôt que municipal. » Tandis dit qu'au théâtre, hommes et femmes ne peuvent s'amuser que chacun de leur côté, les éditions Okaaz viennent de renoncer à leurs entrées séparées. Et ce n'est pas la seule révolution dans la maison. C'est désormais une femme qui dirige la Saoudi Gazette, journal anglophone qui compte parmi les plus grands quotidiens du pays. Somaya Jabarti. Je ne m'attendais pas à vivre ça un jour. Une femme Saoudienne en plus, nommée rédactrice en chef d'un quotidien saoudien. Je n'aurais pas imaginé que le conseil d'administration de la maison d'édition et le ministère approuveraient cette décision. Je pensais que c'était une plaisanterie, car nous sommes en Arabie saoudite et je suis une femme saoudienne. Honnêtement, je ne tenais pas vraiment à prendre ce poste et à me retrouver sous le feu des projecteurs. C'est une expérience et une énorme responsabilité, car si ça ne se passe pas bien, ça aura des conséquences négatives pour toutes les femmes saoudiennes. J'imagine qu'ils m'ont nommé pour montrer au monde entier que l'Arabie saoudite devenait plus progressiste, que le pays voulait avancer. « Je suis consciente qu'il est possible que ce ne soit que symbolique, que l'on peut se servir des femmes comme d'une couverture pour vendre une cause, une idée. Mais je ne veux pas être un porte-parole. Je ne représenterai que ce en quoi je crois, moi. » Mais quelle liberté une rédactrice en chef a-t-elle, dans un pays où un simple poème, peut vous faire condamner à la prison à vie ?« Je ne répondrai pas à cette question. » Je dirais juste qu'il y a beaucoup d'autocensure et qu'il y a peut-être une ou deux zones taboues. Mais il y a énormément d'espace entre et en dehors de ces zones que l'on peut utiliser, exposer. Et de toute façon, ce n'est pas l'État qui définit la ligne éditoriale d'un journal, c'est son rédacteur en chef du moment. Je pense qu'il y a toujours un moyen de traiter un sujet. Il faut juste savoir quand, comment, quoi et où. Je suis peut-être un symptôme du changement, mais je n'en suis certainement pas la preuve vivante. Il y a tant d'autres choses essentielles à modifier. Ma nomination ne change finalement pas grand-chose à la réalité des femmes saoudiennes sur le terrain. Vendredi, jour saint de l'islam, le jour de la prière en famille. Tout le monde est réuni dans la maison de Fatima Mosali, la chef d'entreprise. Ses sœurs, ses cousines, ses nièces, ses neveux et bien sûr la matriarche, sa mère. Il n'y a aucun homme adulte ici. La mère de Fatima est veuve, ses sœurs et ses cousines sont divorcées et elle-même ne s'est jamais mariée. Les femmes vivant seules ne sont plus rares désormais. Mais c'est encore loin d'être naturel pour la société saoudienne. Beaucoup de gens continuent de me regarder avec pitié. La pauvre, elle n'est pas mariée et elle n'a pas d'enfant. Elle mourra vieille fille, quel dommage. J'ai été la première femme de la famille à divorcer. Quand j'ai pris cette décision, même ma famille était d'accord. Mais quand j'ai été prête à saisir le tribunal, mon père m'a dit « fais attention, la communauté ne te regardera plus de la même façon et tu vas en souffrir ». Il y a de plus en plus de femmes célibataires en Arabie Saoudite. Et beaucoup d'hommes se demandent quel est leur rôle s'ils n'ont plus personne à soutenir financièrement. Ils sont désemparés. Il y a une énorme différence entre notre société et la société occidentale. Chez nous, vous pouvez aller au tribunal et dire « il ne me verse rien ». Qu'il s'agisse de votre mari, votre père, votre fils, votre frère ou votre oncle, c'est une obligation. Dans notre société, je préfère ne pas être l'égal des hommes. Car il y a beaucoup d'avantages à être une femme. On ne dit pas que les hommes et les femmes sont égaux, mais que leurs droits doivent être égaux. J'ai vécu un an en Angleterre pour y faire mon master. Et croyez-moi, je pleurais pratiquement tous les jours là-bas. Et j'avais vraiment pitié des femmes occidentales, très sincèrement. Ici, n'importe quel homme me voyant dans la rue avec un sac lourd me proposerait de le porter. Mais en Angleterre, les femmes descendent même la poubelle elles-mêmes. Je ne veux pas être leur égale, juste avoir les droits qui me reviennent. Je ne veux pas des responsabilités des hommes, des problèmes qu'ils doivent gérer. Je veux être privilégiée et gâtée. Je suis une femme. Bon, on a entendu ce que les femmes avaient à dire. Parlons des hommes. Parfois, l'homme ne trouve pas de femme à épouser car il ne peut pas sortir pour rencontrer des filles. Du coup, il la cherche sur internet ou c'est sa mère qui la cherche pour lui. La mère en choisit une qui ne plaît pas à l'homme, ils se marient quand même et ne veulent pas divorcer alors qu'ils ne s'aiment pas. C'est un gros problème. Il n'y a qu'internet pour choisir sa femme. Mais on ne peut pas faire confiance à la technologie. La fille peut envoyer une photo qui n'est pas la sienne. Vous ne savez rien d'elle. Vous ne connaissez ni son visage, ni sa famille, ni sa vraie personnalité. Une petite excursion dans une bulle de liberté, le temps d'un week-end. J'ai vécu deux ans en Angleterre. La vie était très facile et confortable. Mais, au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer. « À l'inverse, ici en Arabie Saoudite, il y a tant à faire, tant à anticiper, tant de choses à améliorer, à faire progresser. Je me souviens des premières cartes d'identité pour les femmes. Quand j'ai eu la mienne en main, je me suis dit « c'est moi ».« Il y a une carte d'identité qui dit que je suis Fatima Mossali. Je ne suis plus un nom parmi d'autres sur une carte familiale unique. » En ville, la redoutable police religieuse ne tolérerait jamais cette rencontre de femmes et d'hommes non apparentés. Elle pourrait même procéder à des arrestations. Dans le désert, on est plus souple avec les codes vestimentaires. Foulards et abaya sont plus colorés et parfois même disparaissent l'Arabie Saoudite au-delà des apparences, des images rares. Des hommes et des femmes au métier créatif se sont donnés rendez-vous dans le désert via les réseaux sociaux pour bavarder et faire connaissance. Ils échangent des idées, discutent de projets. Des relations sociales hors du cadre strict de la famille élargie. Des rencontres inspirantes avec Tagred, l'organisatrice d'événements Amal, la graphiste, ou encore Lulua, artiste peintre. Toutes sont divorcées et réussissent dans leur métier. Regardez, j'aimerais vous montrer cette photo. En fait, je portais au cou une chaîne que je venais de trouver. Elle t'étrangle, on dirait. Oui, c'est vrai. À l'époque, je m'étais coupé les cheveux à la garçonne. Ça m'avait pris tout d'un coup. Après, j'ai éprouvé une sensation très agréable un sentiment d'apaisement. J'ai eu l'impression d'avoir extériorisé mes sentiments et donné libre cours à ma parole. J'ai alors respiré à plein poumon, avec une forte envie de garder l'air dans ma poitrine. Tu n'as pas envie d'apporter cette photo la semaine prochaine et de l'intégrer à l'exposition Je ne sais pas encore. Ça me fait un peu peur, en fait. Tu es prête à affronter les obstacles en exposant une telle photo Parce que la photo est un peu osée. Tu auras droit à un tas de critiques. Tu es paré oui, du moment que j'ai un objectif dont je suis convaincue. Et si on me parle de licite et illicite, j'y crois pas à moi, au licite et à l'illicite. Que vas-tu répondre aux gens Et tu fais quoi si un agent de la police religieuse vient te demander comment tu oses exposer ces photos Tu lui réponds quoi Sofana a trouvé son propre chemin vers la liberté. Je me souviens d'un moment qui a vraiment changé ma vie. C'était quelques heures après la naissance de ma seconde fille, Ouda au Koweït. Ma fille aînée, Nora, a regardé sa sœur, puis m'a demandé, « Maman, elle sera comment Ouda quand elle sera grande ?» Là, j'ai vu ma vie défiler comme un film. Et j'ai vu ce que c'était vraiment d'être une femme saoudienne. Il vous faut une autorisation pour étudier ce qui vous passionne. Votre diplôme ne peut pas être reconnu. Pour aller étudier, vous devez être accompagné d'un tuteur masculin. Et vous avez toujours besoin de son autorisation pour voyager. À cet instant-là, j'ai compris que je ne voulais pas que mes filles gardent de moi l'image d'une femme opprimée. J'ai réalisé qu'il était temps pour moi d'affronter mes propres peurs et d'assumer qui je suis. Alors j'ai décidé de quitter le Koweït, de divorcer et de devenir mère célibataire. Ça n'a pas été facile Ici, les mères célibataires sont perçues comme des femmes qui ont échoué. Mais en même temps, la colère et la frustration peuvent être des moteurs. Je m'en suis servi pour avancer. Je n'avais plus d'excuses pour fuir mes peurs. Je devais surmonter les obstacles. Les gens se plaignent de la chute du prix du pétrole. Moi, je m'en réjouis. Car la société change quand elle traverse des difficultés économiques. Nous ne vivons plus dans le même luxe. Dans quelques années, les hommes pousseront leurs femmes à travailler. Je suis sûre que bientôt, les gens ne pourront plus se payer de chauffeurs. Super Les hommes vont commencer à dire, laissons les femmes passer le permis. Laissons-les conduire les enfants à l'école. Ça revient moins cher. Les fondamentalistes sont des êtres humains et l'argent a son importance pour eux. Alors je suis certaine qu'ils vont réclamer des changements. Et c'est pour bientôt. Elle dirige cet atelier de broderie industrielle. Elle est saoudienne elle aussi et mère de trois enfants. Ses ouvrières sont payées correctement et elle met un service de minibus et une crèche à leur disposition. Je leur ai dit que ce serait une opportunité pour elle. Même quand on n'a encore jamais travaillé, on peut très bien apprendre. Au début, nos clients masculins ne nous faisaient pas confiance. Ils ne savaient pas comment négocier avec nous, des femmes. Certains clients ne commandaient que des toutes petites quantités, car ils ne nous croyaient pas capables de les livrer à temps. Mais après le deuxième, troisième contrat, ils se sont mis à tout commander chez nous. Ils nous font confiance, même pour de très grandes quantités. Nous restons un atelier de femmes, car nous voulons donner du travail aux femmes musulmanes. Et nous voulons qu'elles se sentent libres de se découvrir pour être plus à l'aise. Si elles sont voilées aujourd'hui, c'est parce que nous les filmons. Au départ, elles venaient travailler uniquement parce qu'elles avaient besoin d'argent. Mais elles ont vite compris que le travail, c'est bien plus que cela. Il vous apporte une sécurité personnelle, vous fait prendre conscience de votre valeur et de vos droits au sein de la société. Aujourd'hui, l'objectif des jeunes femmes à leur sortie de l'école n'est plus seulement de trouver un homme à épouser, parce qu'elles peuvent vivre sans mari. Fatima Ali, elle non plus n'est pas mariée. L'autonomie est bien ce que j'ai appris de plus important grâce au travail. Je suis devenue forte, je m'active, je fais des choses que la société réprouve, comme par exemple le fait que je travaille, que je sorte. Maintenant, je me mêle aux autres et j'ai lié d'excellentes amitiés qui me sont vraiment chères. Avant, je ne fréquentais pas beaucoup les autres, parce que j'étais tout le temps à la maison. Le conflit s'envenime au sein du conseil municipal de Jeddah. La rédactrice en chef, Somaya Jabarti a convoqué sa direction. Les réunions des élus locaux viennent d'être suspendues car les deux conseillères municipales n'acceptent toujours pas d'être reléguées dans une pièce à part. Ils ont refusé le principe même de la tenue de la réunion, arguant qu'il s'agissait d'une futilité et qu'il fallait plutôt faire ceci et faire cela. Il y a juste trois, quatre hommes qui renaclent à s'asseoir à la même table. Tous les autres sont d'accord. Ils le disent Pas officiellement, mais ils ne s'y sont pas opposés. Pourquoi se test t il J'aimerais rencontrer Racha pour faire le point, si possible. J'aimerais savoir qui est à l'origine de tout ça. Puisqu'ils ont fait cette déclaration, ils devraient le revendiquer en indiquant leur nom. Il ne faut pas leur permettre de cacher leur identité. S'ils ont une opinion, ils doivent l'assumer. Il faut les mettre sur le grill. Au fait, vous avez voté Non. Vous n'avez pas voté Vous non plus Non. Ce n'est pas que je sois contre. Mais à quoi bon Ça n'aurait pas changé grand-chose de toute façon. Le conseil municipal n'a aucune autorité réelle dans la vie communale. Vous ne voulez participer au processus démocratique que quand tout sera conforme à vos attentes. C'est ça. Si ça ne tenait qu'à moi, vous n'auriez plus le droit de voter. Parce qu'il faut que vous preniez part au changement, au combat. Vous préférez rester en retrait pendant que les autres font le sale boulot Je suis convaincue que les femmes montrent la voie et qu'elles progressent. Mais leur statut juridique laisse encore beaucoup à désirer ici. Ça me dérange profondément d'être considérée légalement comme une mineure. Cette injustice, cette frustration est toujours là, comme un fleuve tranquille sous ma peau. Mais il me suffit d'entendre telle ou telle histoire pour que ce fleuve se mette à bouillir intérieurement. Comme les laves d'un volcan. En tant que femme, j'ai besoin de l'autorisation de mon mari pour voyager. Pendant la révolution égyptienne, j'ai voulu aller couvrir les manifestations de la place Tahrir. Il a commencé par me dire non, et nous avons eu une grosse dispute. Car je ne suis pas un enfant à qui on peut dire non. Je lui ai dit que c'était humiliant et insultant, et que je ne l'acceptais pas. S'il avait insisté, je n'aurais rien pu faire légalement, mais je n'aurais pas pu rester avec lui. Je pense que tout ça est plus imputable à notre société patriarcale qu'à la religion en soi. À l'heure de la prière, la police religieuse surveille plus rigoureusement encore le quotidien des Saoudiens. À tout moment, les gardiens implacables peuvent interpeller les sujets dont le comportement est jugé inconvenant et les livrer à la police. Il suffit d'une rencontre entre hommes et femmes non apparentés ou d'une abaya trop courte. Mais de plus en plus de jeunes Saoudiens tentent de trouver des bulles de liberté dans les angles morts du radar des ultra-conservateurs. Prudemment, discrètement, officieusement, bien protégés dans l'espace privé, comme ce marché d'art. Les invitations passent par le bouche-à-oreille, dans un cercle intime. Et il ne faut surtout pas se garer devant le bâtiment. Les abayas clairs des femmes en disent déjà long. Tagred, l'organisatrice d'événements, est là elle aussi. J'ai alors dit à la photographe de me prendre, l'important n'étant pas que les photos soient belles, mais qu'elles reflètent mon sentiment. Je voudrais exister dans la société à travers un seul et même visage. Et c'est mon droit, c'est même mon droit le plus élémentaire. J'ai des craintes, oui, mais je voudrais me découvrir et disposer de mon identité. Ces prédicateurs-là vitupéraient toujours quand je les écoutais. Cela m'embrouillait et j'étais devenu incapable de saisir la réalité. Ces trois-là ont déformé ma perception d'un tas de choses. On nous répétait dans le passé que rire était impoli et qu'il fallait tout de suite se repentir après avoir ri. Je suis confrontée à un tas de choses que je n'apprécie pas, à des pressions sociales. L'important est de ne pas renoncer à ce que je suis. Pour moi, tout a commencé avec le voile. C'est de là qu'est partie ma réflexion. à savoir qu'en tant que petite fille, vous avez un seul visage. Et puis, vous voilà soudain obligée d'en avoir plusieurs. Ici, et c'est mon point de départ, je parle du voile comme symbole du passage de l'enfance à l'âge de femme adulte. Je rejetais le voile depuis longtemps déjà. J'avais le sentiment, sans vraiment savoir pourquoi, que c'était une chose hideuse. Gracias. La jeune génération n'est pas la seule à trouver le rigorisme saoudien de plus en plus anachronique. Sofana vient d'une famille influente de la classe supérieure. Son père était vice-gouverneur de la région de la Mecque, sa mère professeure d'économie, et son frère est directeur au sein d'une société pétrolière. Depuis son divorce au Koweït et son retour à Jeddah, elle vit à nouveau dans sa famille avec ses deux fillettes. Les libertés des femmes sont effectivement limitées dans notre pays. Mais nous, nous donnons toute liberté à nos filles d'aller là où elles veulent. Elles ont toute notre confiance. Leur père qui est leur tuteur ne leur interdit rien. Elles n'ont pas besoin de son accord. « Conduire n'est pas contraire à notre religion. Quel est l'intérêt d'employer trois, quatre chauffeurs quand tous nos enfants, fils ou filles, conduisent eux-mêmes dans des villes bondées comme Londres, Paris ou New York Ils savent conduire. »« On ne peut quand même pas les tenir à l'écart du monde. »« Ça n'a pas de sens de leur faire faire des études pour rester à la maison ensuite. » Il faut que nos filles travaillent et qu'elles sortent. Le changement sera inévitable parce qu'il est nécessaire. Marcher tout simplement en pleine rue. Une première conquête révolutionnaire. Durant le temps de l'oppression, les femmes ont acquis de grandes capacités de résilience. Alors je vois déjà la lumière au bout du tunnel. Elle est un peu loin, oui, mais elle brille.